Très bien. Donc dans Hébreu, chapitre 9. Avant de commencer à lire quelques versets ici. Dans le chapitre précédent, nous avons vu Dieu parler de cette nouvelle alliance qui allait venir. Et le tout dernier verset du chapitre You dit. Puisqu'il dit, une nouvelle alliance. Il a rendu la première ancienne. Or ce qui se détériore et qui vieillit, est près de disparaître. Puis il parle maintenant de cette première alliance, en vérité la première alliance. Avait aussi des ordonnances pour le service divin, et un sanctuaire de ce monde. Car un tabernacle fut fait. Le premier, dans lequel était le chandelier. Et la table, et le pain de présentation, lequel est appelé le sanctuaire. Et après le second voile, le tabernacle lequel est appelé lieu le plus saint de tous. Lequel avait l'encensoir d'or, et l'arche de l'Alliance, plaquée d'or tout autour. Dans laquelle était la cruche d'or, qui contenait la manne, et le bâton d'aron qui avait fleuri. Et les tables de l'Alliance. Et au-dessus d'elles les chérubins de gloire, ombrageant le siège de miséricorde. Desquelles choses nous ne pouvons pas maintenant parler en particularité. Or lorsque ces choses furent ainsi ordonnées, les prêtres entraient toujours dans le premier tabernacle. En accomplissant le service de Dieu. Mais seul le grand prêtre entrait dans le second, une fois par an. Non pas sans sang, lequel il offrait pour lui-même et pour les erreurs du peuple. L'Esprit Saint signifiant ceci. Que le chemin d'Allant au plus saint de tous. N'avait pas encore été manifesté. Tant que le premier tabernacle était encore debout. Lequel était une figure. Pour le temps présent. Dans lequel étaient offerts des dons et des sacrifices. Qui ne pouvaient rendre parfait, quant à la conscience, celui qui faisait le service. Donc, juste ici. Celui qui écrit le livre des Hébreux. Il parle de cette première alliance et comment elle avait ses ordonnances terrestres. Il y avait un tabernacle terrestre. Il y avait la ménorah, il y avait la table du pain de présentation, il y avait cette arche d'alliance. Et le prêtre y allait et il faisait son sacrifice annuel, il y allait une fois par année, mais pas sans sang. Et il nous dit que c'était quelque chose qui devait être fait au temps d'alors. C'était une figure de quelque chose qui devait venir. Et ce quelque chose qui devait venir est venu avec Jésus-Christ. C'est venu à la première venue de Jésus. Et donc il montre ici que c'est fini, c'est fait, il parle aux Juifs ici et il leur fait savoir qu'ils n'ont pas besoin de se soucier du Temple. Vous n'avez plus à vous soucier des sacrifices. C'est fait, c'est fini. Et nous allons revenir probablement à ce chapitre vers la fin de ce message. Mais ce dont je veux parler ce soir, c'est la vérité sur Anuka. Maintenant, Hanouka, pour dire que je suis un peu en retard, c'est terminé il y a quelques jours. Mais, j'ai oublié depuis combien d'années de suite maintenant, chaque année pendant Anuka. J'aime prêcher contre les Juifs. Parce que... Beaucoup de gens sont dupés sur ce sujet. Et c'est triste. Et il faut qu'on nous le rappelle. Pour en faire une chose spéciale annuelle à Hanouka. En l'honneur d'Hanouka nous prêchons contre les juifs. Et donc si vous êtes offensé par ça, je suis désolé, ne venez pas à Hanouka. Et eux. Vous ne serez pas offensés. Mais nous allons le faire, nous avons fait ceci. Depuis longtemps. Je ne me souviens même plus la première année. Je pense que c'était en 2015. Je pense que je pourrais me tromper. Mais de toute façon. Donc Hanouka. Beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment ça. Mais Hanouka est une fête juive commémorant. Une victoire précoce dans la révolte des Maccabées Contre l'Empire séleucide. La reprise de Jérusalem en l'an 164 avant Jésus-Christ avec ensuite. La reconsécration du deuxième temple. C'est également connu comme le festival des Lumières. La plupart d'entre nous ne connaissaient pas vraiment ça parce que. Nous n'avons pas premier et second Maccabée dans notre Bible. Et c'était quelque chose. Qui s'est passé entre le temps de Malachie et le temps de Jésus-Christ? Il y a beaucoup d'histoires dedans. Eux. Vous savez, et c'est dans les apocryphes, ça parle de cette période, et donc, pour toutes ces modes qui surgissent tout le temps, tu es King James exclusivement, n'as-tu jamais lu les apocryphes? Je ne crois pas aux écritures apocryphes, mais je les ai lues. Et nous allons en lire ce soir. Et pas pour des buts scripturaires, mais pour des buts historiques. D'accord. Nous n'acceptons pas ces. Apocryphe comme des écritures, c'est définitif. Anouka. C'est observé pendant huit jours et huit nuits. À partir du 25e jour de Kislev selon le calendrier hébreu. Ce qui peut survenir à tout moment de la fin de novembre à la fin de décembre dans le calendrier grégorien. Le festival est observé en allumant la bougie d'un candélabre à neuf branches. Appelée une menorah. Ou une anouka. Une branche est généralement placée au-dessus ou en dessous des autres, et cette bougie est utilisée pour allumer les huit autres bougies. Cette bougie unique s'appelle le chamache, et chaque nuit une bougie supplémentaire est allumée par le chamache jusqu'à ce que les huit bougies soient allumées ensemble. La dernière nuit, donc, c'est principalement ce que c'est. Et, depuis les années 1970, vous savez, le mouvement acidique, ils ont initié l'allumage public de la menorah dans les lieux publics ouverts dans de nombreux pays. Et donc, en ce qui concerne le judaïsme, Hanouka n'est pas vraiment une fête très importante. Mais ça a beaucoup de signification culturelle. En Amérique du Nord à cause du fait que Noël était un si gros problème qu'ils en avaient besoin pour rivaliser. Donc c'est comme s'ils devaient avoir quelque chose pour empêcher leur peuple de participer au truc de Noël parce que les Juifs détestent Jésus. Et ils n'en veulent aucune mention. Aucune reconnaissance de Jésus-Christ. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste... Vous savez quoi Faisons de ce sujet une très grosse affaire, de cet événement. Qui, je vais vous le montrer, n'est jamais arrivé. Et qu'ils ont tiré du Talmud. Et faisons une grosse affaire de ce sujet afin que nous puissions distraire notre peuple. Du message de Jésus, parce qu'ils ne veulent même pas entendre parler de lui. Et vous savez. Ils vont être offensés si vous leur mentionnez « Joyeux Noël ». Et ils veulent que vous leur souhaitiez un joyeux Hanouka. Et, malheureusement, de nombreux chrétiens sionistes donnent souvent honneur, reconnaissance et respect à ces fêtes, ne réalisant même pas qu'ils reconnaissent un miracle qui n'est jamais arrivé. Et pire que ça, ils ne réalisent même pas qu'ils soutiennent un peuple qui est en rébellion et dans le déni du Messie. Surtout quand vous vous rendez compte ce que cette fête célèbre. Vous vous rendez compte que vous soutenez leur rébellion quand... Vous leur souhaitez un joyeux Anoukha, c'est une erreur de le faire. J'ai vu une vidéo l'autre jour, c'était un de ces, vous savez, ces juifs messianiques et tout. Les chrétiens sont tous excités à ce sujet. Parce qu'ils parlaient de Jésus. Comment il était à Jérusalem pour la fête de la dédicace. Qui est Hanouka, Et donc, ils agissaient comme si Jésus était pratiquement en train de célébrer Hanouka. Et c'est une grande chose merveilleuse et nous devrions la reconnaître. C'est comme, tu as tort. Vous savez, Jésus a aussi reconnu la Pâque. Mais attendez, il y a beaucoup de sionistes qui pratiquent la Pâque aussi de nos jours. Vous savez qu'ils font aussi la fête du tabernacle. Ils font aussi la fête de la Pentecôte et ces choses. Pourquoi vous n'en faites pas une grosse affaire de ces choses Et ils aiment juste choisir parce qu'ils aiment jeter des os aux Juifs, et ils pensent qu'ils les bénissent. Et si nous faisons des choses sympas, et disons des mauvaises à propos de Jésus, mais des trucs sympas sur les Juifs, nous en aurions une sorte de bénédiction. Et c'est à quel point ils sont embrouillés dans leur tête. Mais Hanouka est devenu rien de plus qu'une distraction pour les Juifs. C'est quelque chose qu'ils ont amené pour empêcher leur famille de participer à Noël en aucune façon. Et donc, pourquoi est-ce que Hanouka est une fête si inutile et pourquoi les chrétiens devraient en rejeter toute reconnaissance Et la première raison que je veux vous montrer est parce que le miracle de Hanouka n'est jamais arrivé. D'accord. Vous ne pouvez évidemment pas y aller si vous allez à la Bible dans le foyer. Cette réplique de la King James, c'est dedans, mais dans un Maccabée. Le chapitre 4 du verset 36. Dit, alors Judas et ses frères dirent, voici nos ennemis écrasés. Allons purifier le sanctuaire et faire la dédicace. Donc, il y avait les Grecs qui viennent, et ils avaient profané le sanctuaire. C'est la célèbre histoire où Antiochus Epiphanie est entré. Et ils l'ont profané, et ils avaient le contrôle dessus depuis longtemps. Et pendant cette période, les Juifs de ces batailles ont fini par récupérer le temple. Et donc, ils sont excités, et ils veulent le nettoyer comme ils le devraient. À cette époque. Et il est dit ensuite, toute l'armée s'assembla et ils montèrent au Mont Sion. Ils virent là le lieu saint désolé. L'hôtel profané. Les portes brûlées, des arbrisseaux poussés dans les parvis comme dans un bois. Ou sur une montagne, et les chambres détruites. Ils déchirèrent alors leurs vêtements, et menèrent un grand deuil et répandirent de la cendre. Sur leur tête. C'était le saint sanctuaire, quand ils ont réalisé tout ce qui y avait été fait. Ils étaient à juste titre très bouleversés. Il est dit, ils tombaient ensuite la face contre terre et, au signal donné par les trompettes, ils poussaient des cris vers le ciel. Judas donna l'ordre à des hommes de combattre ceux qui étaient dans la citadelle. Jusqu'à ce qu'il eût nettoyé le sanctuaire. Puis il choisit des prêtres sans tâches et zélés pour la loi. Qui purifièrent le sanctuaire et reléguèrent en un lieu impur les pierres de la souillure. On délibéra. Sur ce qu'on devait faire de l'hôtel des holocaustes, qui avait été profané, et il leur vint l'heureuse idée de le supprimer, de peur qu'il ne leur devint un sujet de d'opprobre. Du fait que les païens l'avaient souillé, ils le démolirent, et en déposèrent les pierres sur la montagne de la demeure en un endroit convenable, en attendant la venue d'un prophète qui se prononcerait à leur sujet. Ils prirent des pierres brutes, selon la loi, et en bâtirent un hôtel nouveau, sur le modèle du précédent. Ils réparèrent le sanctuaire, et l'intérieur de la demeure et sanctifièrent les parvis. Ayant fait de nouveaux ustensiles sacrés, ils introduisirent dans le temple le candélabre, l'autel des parfums et l'encens, et la table. Ils firent fumer l'encens sur l'autel, et allumèrent les lampes du candélabre, qui brillèrent à l'intérieur du temple. Vous avez tous entendu ça. Ils déposèrent les pains sur la table, suspendirent les rideaux, et achevèrent tout ce qu'ils avaient entrepris. Le 25 du 9e mois nommé Kisle en l'an 48. Ils se levèrent au point du jour le matin et offrirent un sacrifice légal sur le nouvel hôtel des holocaustes qu'ils avaient construit. Regardez à quel temps et à quel jour les païens l'ont profané. L'hôtel fut inauguré au son des hymnes, des cithares, des lyres et des cymbales. Le peuple entier se prosterna pour adorer. Puis il fit monter la louange vers le ciel qu'il avait conduit au succès. Huit jours durant, ils célébrèrent la dédicace de l'hôtel offrant des holocaustes avec allégresse et le sacrifice de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et d'écussons. Et les portes et les chambres renouvelées et accrochaient les portes. Une grande joie régna parmi le peuple et l'opprobre infligé par les païens fut effacé. Judas décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que les jours de la dédicace de l'autel seraient célébrés en leur temps chaque année pendant huit jours. À partir du 25 du mois de Kisle, avec joie et allégresse, donc ici, c'est Ouhanouka. vient de la fête de la dédicace. Maintenant, est-ce que quelqu'un connaît cette histoire quand ils ont allumé la menorah Ils avaient seulement assez d'huile. Pour un jour, mais ça a duré huit jours. Est-ce que quelqu'un a vu ça C'était là ou pas Eh bien. Savez-vous que si vous leur demandez quand est arrivé ce miracle de l'huile durant huit jours Ils se réfèrent à un macabé, mais le problème c'est que ça n'en parle pas. Et ça ne mentionne même pas la menorah, le chandelier. Et ça mentionne toutes ces choses qu'ils ont faites, mais pas de miracles. Vous savez pourquoi Parce que ça n'est jamais arrivé, c'est venu du Talmud 600 ans plus tard. 600 ans plus tard, ils ont décidé de parler de miracles qui seraient supposément arrivés à cette époque. Dans le Talmud, le même endroit où il est dit que Jésus est en enfer en train de bouillir dans des excréments. Et pour un chrétien, agir comme si c'était quelque chose qui est réellement arrivé. Vous prenez pour référence le Talmud, vous ne vous référez pas à l'histoire. Vous ne vous référez même pas aux apocryphes. Vous allez à leur immondice superstitieuse du Talmud. Où ils enseignent toutes sortes de choses horribles sur Jésus, ça vient de là. C'est de là que vient cette histoire. Et écoutez, il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'indication, ce miracle n'est pas mentionné. Si c'était arrivé, c'est là qu'on en aurait entendu parler. Mais ça n'y est pas. Il y a un autre endroit, je crois que c'est de Maccabée, où il se réfère à cette époque comme la fête de la dédicace. Mais ça ne parle nulle part d'un miracle, et ça ne parle pas de comment ça y a mené. Non, ça a mené à la fête de la dédicace. Mais pas à ce miracle de l'huile durant huit jours. Ça n'y est pas, et ça n'est pas arrivé. Donc ces juifs, quand ils célèbrent ce miracle, ils célèbrent un miracle qui n'est jamais arrivé. Et donc que des chrétiens donnent du crédit à ça, c'est donner du crédit au Talmud. Que nous rejetons complètement. Nous sommes contre ce que dit le Talmud. Et donc comprenez, aucun chrétien ne lit le Talmud. Et croit cette histoire. Vous savez ce qu'ils font, ils écoutent les Juifs. Et tout ce dont les Juifs parlent, avant l'époque du Christ. Ils assument juste qu'ils en connaissent plus que nous. Mais, les amis, nous en savons plus sur l'Ancien Testament que les Juifs. Ils ne peuvent même pas comprendre Esaïe 23. Donc nous devons... Et... Les Baptistes doivent arrêter de lire des commentaires... venant des Juifs sur l'Ancien Testament. C'est une des pires choses à faire, c'est une des choses les plus stupides à faire. Ça n'a aucun sens. Donc ça n'est jamais arrivé, nous n'allons pas célébrer quelque chose qui n'est jamais arrivé. Nous n'allons pas reconnaître quelque chose qui n'est jamais arrivé. Une autre chose qui est ridicule à propos de cette fête, premièrement, il n'y a pas d'Hanouka. Ou de chandeliers à neuf branches dans la Bible ou dans les apocryphes. Ok. Maintenant, nous voyons où ils ont fait cette fête de la dédicace pendant huit jours. Mais où voyons-nous un allumage d'une ménorah de la façon dont ils le font, une bougie pour chaque jour Nous ne voyons pas ça. Et c'est une chose importante que nous devons comprendre. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas, parce qu'une hanouka est une ménorah avec neuf bougies. Mais dans la Bible, il doit seulement y avoir sept bougies. Vous avez celle au milieu, et les trois sur chaque côté, ce qui fait sept au total. Et qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 25 Parce qu'il est important que nous comprenions la signification de cette Ménorah. Quand vous comprenez la signification de la Ménorah et de ses bougies, et l'allumage des bougies qui est mentionné dans Hébreu, chapitre 9, que nous avons lu, si vous comprenez sa signification, vous réalisez comme c'est fou de faire un faux allumage de Ménorah comme ils le font. En premier lieu, c'est une perversion de tout ce que signifie la Ménorah. Mais il est dit dans Exode, chapitre 25. Nous ne savons pas souvent ces choses, nous, les chrétiens, parce que nous ne faisons pas ces choses, nous n'avons pas ces pratiques. Mais c'est bien d'étudier ces choses car elles ont des messages qui sont importants à comprendre. Et clairement, les sionistes ne comprennent pas ces choses. Et ce sont eux qui vénèrent les juifs, et ils ne comprennent pas ces choses. Mais écoutons ce qui est dit. Exode 25, 31. Et tu feras un chandelier d'or pur, le chandelier sera un ouvrage martelé. Sa tige et ses branches, ses coupes, ses pommeaux et ses fleurs seront d'un seul tenant. Et six branches sortiront de ses côtés. Trois branches du chandelier d'un côté. Et trois branches du chandelier de l'autre côté. Trois coupes en forme d'amande, avec un pommeau et une fleur sur une branche. Et trois coupes en forme d'amande sur l'autre branche, avec un pommeau et une fleur. De même pour les six branches sortant du chandelier. Et sur le chandelier il y aura quatre coupes en forme d'amande avec ses pommeaux et ses fleurs. Et il y aura un pommeau sous deux des branches de celui-ci et un pommeau sous deux autres de ses branches. Et un pommeau sous deux autres de ses branches, de même pour les six branches procédant du chandelier. Leurs pommeaux et leurs branches seront d'un seul tenant avec lui, le tout sera un ouvrage martelé d'or pur. Et tu feras ces sept lampes. Et on allumera ces lampes afin qu'elles puissent donner de la lumière face à lui. Et ses mouchettes et ses portes-mouchettes seront d'or pur. Avec un talent d'or pur, il sera fait, ainsi que tous ses ustensiles. Et. Écoutez ça. Éveille à ce que tu les fasses d'après leur modèle qui t'a été montré sur le mont. Donc la Ménorah, c'était un chandelier à sept branches, pas neuf. C'était sept, et c'était quelque chose qui était placé dans le lieu saint. Qui était en dehors du Saint des Saints. Dans le tabernacle. C'est dans Exode 26, verset 34 et tu mettras le siège de miséricorde sur l'Arche du Témoignage dans le Lieu Très-Saint. Et. Il y a le Lieu Très-Saint et le Saint des Saints. C'est là que l'Arche d'Alliance était, et en dehors de là. Et tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier. En face de la table, sur le côté du tabernacle qui sera vers le sud. Et tu mettras la table sur le côté nord. Donc c'était un objet très spécial qui était à l'intérieur du tabernacle. Et dans Exode 27, 20, « Et tu commanderas aux enfants d'Israël, qu'ils t'apportent de l'huile d'olive pure broyée, pour le luminaire, pour que la lampe brûle constamment. » Dans le tabernacle de la congrégation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, Aaron et ses fils la disposeront devant le Seigneur. Depuis le soir jusqu'au matin, ce sera un statut sans fin pour leur génération. Au profit des enfants d'Israël, combien de temps la ménorah était-elle supposée être allumée Tout le temps, à jamais c'est ce qu'ils étaient supposés faire avec la menorah, toujours la laisser allumée. C'était supposé être toujours allumé. Mais vous savez quoi, c'est un autre domaine où les Lévites ont échoué. Nous le voyons dans un Samuel, chapitre 3. C'est significatif ici. La plupart du temps, nous sautons ces choses. Parce que nous ne portons pas beaucoup d'attention à ces coutumes qu'ils avaient. Il est dit, et il arriva, verset 2. En ce temps-là, alors qu'Elie était couché à sa place, ses yeux commençaient à faiblir tellement qu'il ne pouvait plus voir. Et Samuel était couché avant que la lampe de Dieu ne soit éteinte dans le temple du Seigneur, dans lequel était l'arche de Dieu. Et le Seigneur appela Samuel, et il répondit, « Me voici. Donc remarquez, Élie, qui n'était pas un très bon haut prêtre, qui avait deux fils horribles. Tous ces hommes allaient mourir après, il l'a laissé s'éteindre. Il a échoué dans son travail de haut prêtre. Et c'est intéressant, quand cette lampe s'est éteinte, c'est quand Dieu a arrêté d'appeler Samuel, et que Dieu a fini par prononcer un jugement sur Élie et ses fils, car ils étaient malfaisants, et ils ont fini par être tués. Et un nouveau prêtre est apparu et les a remplacés, car il a échoué. Il n'a pas gardé la lampe allumée. Ce n'était pas la seule chose qu'ils ont faite de travers. Mais je pense que c'est intéressant que lorsqu'ils ont failli à garder cette lampe allumée, elle devait toujours être allumée, c'était leur travail principal. On voit que c'est là que ça scelle leur sort d'une certaine manière. Et Dieu finit par parler à Samuel. Et entame un travail qui va faire que tous ces gars vont finir par mourir. Et puis être remplacés. Donc, même si. Israël échoue constamment. S'ils continuent leur service dans le temple. Dieu va continuer à leur pardonner et leur donner des opportunités. Et finalement, ils vont échouer si mal. Que Dieu va finir par permettre au temple d'être complètement détruit. Et qu'est-il arrivé à cette menorah Quelqu'un sait ce qui lui est arrivé. Parce que la Ménorah est mentionnée après que les babyloniens soient venus. Et après qu'ils aient détruit le temple, vous savez quoi, ils ont volé tous les ustensiles saints. Et regardez ce qui est dit dans Daniel, chapitre 5, c'est une autre histoire célèbre. Et nous voyons ce chandelier mentionné là. Il est dit dans Daniel 5, 5, à cette même heure, sortir les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivaient vis-à-vis -vis du chandelier. Souvenez-vous, Belshazzar. Il a sa fête, sa soulerie. Et vous savez ce qu'ils ont décidé, utilisons les ustensiles de la maison du Seigneur. Ils ont pris les saints ustensiles du Seigneur. Et ils en ont abusé. Et quand ils l'ont fait, leur compte était bon, la main écrivait sur le mur. Leur sort était scellé, et les mythes et les perses sont venus. Et notez comment il est spécifiquement dit. Et ils écrivaient vis-à-vis -vis du chandelier. Sur le plâtre du mur du palais royal. Et le roi vit la partie de main qui écrivait. Alors l'aspect du roi changea, et ses pensées l'agitèrent. Si bien que les jointures de ses reins se desserrèrent et ses genoux se cognèrent, l'un contre l'autre. Donc, c'est intéressant comment ce chandelier est mentionné ici. Parce qu'il n'était pas supposé être là, il était supposé être dans le Temple, il était supposé être à Jérusalem. Il était supposé être allumé. Mais ils ont été jugés lourdement en conséquence, et, cette nuit, ils ont été renversés par les Mides et les Perses. Mais même après ça, après la captivité, à Babylone et la destruction, Dieu a encore donné une chance à Israël. Et vous savez ce que Dieu a fait Dieu, après 70 ans, il les a ramenés sur leur terre. Et puis Dieu a mis dans le cœur de Cyrus de leur permettre de reconstruire ce temple. Et, finalement, ils ont commencé à le construire. Et dans le livre de Zacharie, et dans Aggée, nous voyons ceux des prophètes que Dieu utilise pour les pousser à faire l'œuvre de Dieu. Cyrus leur a dit, vous ne pouvez pas revenir, reconstruisez votre ville. Reconstruisez votre temple, on va payer pour ça. Puis ils sont devenus fainéants et n'ont rien fait, et Dieu a envoyé ses prophètes pour les motiver. Et donc, finalement, ils ont commencé à construire ce temple. On a vu tout ça quand on a été dans le livre de Zacharie. Je suis sûr que vous vous souvenez de ce message. Mais nous n'avons pas le temps d'aller dans ce livre pour vous montrer toutes ces choses. Mais vous vous souvenez peut-être d'un de ces chapitres. Ou lisez le chapitre 4, lisez le chapitre 4. Il est dit au verset 1. Puis l'ange qui parlait avec moi revint, et me réveilla, comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu » Et je dis, « J'ai regardé, et voici un chandelier tout d'or. Avec une coupe sur son sommet. Et ses sept lampes sur lui. Avec sept tuyaux pour les sept lampes qui sont à son sommet. Et deux oliviers près de lui, l'un du côté droit de la coupe, et l'autre à son côté gauche. Donc juste ici on voit. Que cette ménorah est encore mentionnée, ce chandelier est mentionné encore. Et nous savons qu'il y a une ménorah. De toutes les choses qui sont dans le temple, c'est une figure de ce qu'il y a au ciel, il y en a une au ciel. Il y a une ménorah au ciel, un chandelier à sept branches, pas à neuf. Cette ménorah à neuf branches n'a de signification nulle part. Dans l'histoire juive, c'était avant Christ, c'est un truc de la synagogue de Satan. Et nous allons revenir un peu à Zacharie. C'est un truc de la synagogue de Satan. Il pervertit tout. C'est ce qu'il fait, il pervertit tout. Vous savez, ils ont besoin de leur jour, donc suivez leur fête de la dédicace. D'accord, je comprends, mais ne prétendez pas que c'est une Ménorah. Et ne prétendez pas que cet allumage de Ménorah est quelque chose qu'ils faisaient, ils l'ont amené après. Quelque chose qu'ils amènent pour essayer de remplacer Noël, c'est ce qu'ils essaient de faire. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'histoire juive, donc. Une autre chose à réaliser, c'est que nous ne devons plus célébrer. La dédicace du temple. Parce que Dieu en a fini avec ce temple. Et il n'existe plus, il a été complètement détruit, parce que souvenez-vous. Cette ménorah s'est éteinte, d'accord. Et Dieu était en colère contre Elie à ce sujet, d'accord. Eh bien, voilà la grande question. Pourquoi célébrerions-nous l'allumage d'une ménorah alors que la vraie est éteinte Pensez-y. Parce que vous savez tous qu'en 70 après Jésus-Christ, le temple a été détruit. Et cette ménorah, personne ne sait où elle est. C'est terminé. Et elle n'est plus allumée. Ils en ont une copie à l'Institut du Mont du Temple, mais elle n'est pas allumée. Elle n'a pas de temple où résider. Alors laissez-moi vous demander, pourquoi célébrer l'allumage d'une Ménorah quand la vraie n'est pas allumée Ça n'a pas de sens. En fait, c'est incohérent. Avec les pratiques qu'ils ont dans l'Ancien Testament. Et nous allons aller vers d'autres exemples de ça un peu après. Mais souvenez-vous, dans le livre de Zacharie. Quand ils ont commencé à reconstruire ce temple, ils sont allés vers le prophète, et lui ont demandé. Devons-nous continuer cette pratique de pleurer et de jeûner Après que le temple soit détruit. Chaque année, ils devaient, j'ai oublié combien de temps ils devaient pleurer et jeûner. Se lamenter sur la perte du temple. Et donc après qu'ils aient commencé à le reconstruire, ils ont demandé. Devons-nous continuer cette pratique ?» Et le prophète leur a dit. « Est-ce que vous avez appris ?» Et après, il est en sorte encore revenu sur ces choses. « Et souvenez-vous de pourquoi votre temple a été détruit. » Après ça, il a dit « Oui. » C'est fini, c'est terminé, vous n'avez plus à suivre ces pratiques. Mais notez que quand le temple a été démoli la première fois, il n'avait pas de célébration annuelle de la construction de ce temple. Ils avaient une période de lamentation pour sa destruction. Et puis, quand il est revenu, ils ont recommencé à la célébrer encore. Donc ça a du sens que, pendant la période des Maccabées, qu'ils aient une période de célébration de la reconstruction du temple. Mais ce temple est parti. Ce temple est détruit. Donc pourquoi célébrerait-il la dédicace d'un temple qui est détruit Vous savez ce qu'il devrait faire. Ils devraient, si nous étions dans la période de l'Ancien Testament, avoir un temps de pleurs et de jeûnes. Quand nous célébrons tous la venue du Christ sur la terre. Vous savez ce qu'ils devraient faire, pleurer et ne pas manger. C'est ce qu'ils feraient réellement. S'ils étaient cohérents avec leurs pratique de l'Ancien Testament, mais ils ne sont pas cohérents. Parce qu'ils ne suivent pas l'Ancien Testament. C'est un mythe. Ils ne suivent pas l'Ancien Testament. Et donc, pour eux, de célébrer ceci, ça va contre tout. Ce que l'Ancien Testament soutient, tout ce que leur histoire soutient. C'est incohérent avec leur propre tradition. Donc c'est absolument ridicule. Et nous, en tant que chrétiens, ne devrions pas célébrer la dédicace de ce temple. Parce que Dieu en a fini avec ce temple. Ça n'existe pas. Ça a été détruit. Et les chrétiens ignorants agissent comme si c'était une chose merveilleuse. Juste parce que la fête de la dédicace est citée dans Jean. Allez à Jean, chapitre 10. Je veux aussi souligner certaines choses. On peut vous sortir ça chaque fois qu'un chrétien veut faire son malin et mettre une kippa puante pour montrer son soutien aux Juifs. Et dire, joyeux Hanouka. Sortez ça s'ils veulent sortir Jean 10. Je parie que tu ne sais pas que Hanouka est dans la Bible, Jésus a célébré Hanouka. Voyons ce qui est arrivé à Hanoukka au jour de Jésus. Il est dit au verset 22, et c'était la fête de la dédicace à Jérusalem, et c'était l'hiver. Et Jésus marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. Alors les Juifs vinrent autour de lui et lui dirent. « Combien de temps nous laisseras-tu dans le doute Si tu es le Christ, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père. Elles, rendent témoignage de moi. Nous n'allons pas parcourir tout jandice. Mais notez qu'ils lisent juste la partie où Jésus va au porche de Salomon. Durant la fête de la dédicace, Jésus a célébré Hanouka. Eh bien, qu'est-il arrivé à cette célébration Vous savez ce qui est arrivé les juifs ont rejeté Jésus. Les juifs ont rejeté Jésus. Jésus essaie de leur prêcher, et vous savez ce qu'ils font. Ils accusent Jésus de blasphème. Je veux dire qu'ils assaillent Jésus Christ. Pour trouver de quoi l'accuser de blasphémer, disant toutes ces choses terribles. Lisez juste la suite de Jean 10. Ils veulent juste lire quelques versets ici. Lisez-leur le reste du chapitre ici et montrez-leur comment les juifs ont agi avec Jésus. Et laissez-moi vous dire. Si les juifs font quelque chose, ils essaient de pratiquer le Hanoukka qu'ils pratiquaient alors. Ou ils ont rejeté Jésus-Christ, blasphémant Jésus-Christ. Disant des choses terribles à propos de Jésus-Christ parce qu'ils le haïssaient. Voilà ce qu'il en est. Leur célébration d'aujourd'hui ressemble plus à jean qu'à ce que nous voyons dans un Maccabée. C'est ce qui me semble. C'est juste un rejet de Jésus-Christ, ils voulaient le lapider. Dans ce chapitre. C'est ce qu'est Hanoukka et ils voulaient lapider Jésus. Et votre juif typique, de nos jours, admettrait qu'il crucifierait encore Jésus s'il le pouvait. Il le tueraient encore, ils l'ont souvent dit, plusieurs d'entre eux. Et donc qu'est-ce que Jésus dit à propos de ce temple, pour qu'ils en fassent une telle affaire Matthieu 24, verset 1. Et Jésus sortit et partit du temple et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. C'est le même temple qui a été nettoyé et redédié. Pour qu'ils aient une fête de la dédicace, le même temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses. En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur une autre. Qui ne sera renversée. Donc. Encore, quand ça a été détruit la première fois, ils avaient un temps de pleurs et de jeûnes. S'ils étaient cohérents, ils feraient ça de nos jours. Parce que c'était approprié pour eux, durant cette période. La redédicace du temple. Mais le temple n'est plus là. Ils devraient revenir aux pleurs et aux jeûnes. Mais en réalité, ce qu'ils devraient faire, c'est se tourner vers le Christ. Mais ils sont en rébellion, et c'est juste un mensonge. Qu'ils agissent d'une quelconque façon qui soit juive dans le sens de l'Ancien Testament. Ce n'est pas. C'est tellement arriéré. C'est fou et arriéré de promouvoir n'importe quel type de célébration. D'un temple physique, c'est complètement antibiblique. Regardez ce qui est dit dans Hébreu 9. Et c'est le message que nous sommes censés amener aux Juifs. C'est quelque chose que nous les chrétiens. Devons partager avec eux. Et nous échouons. Misérablement en faisant ça. Et ça n'aide en rien de suivre cette folie. Et de l'encourager. Et regardez ce que dit Hébreu 9, verset 1. Nous avons vu ces versets, lisons-les encore. En vérité la première alliance. Avait aussi des ordonnances. Pour le service divin. Et un sanctuaire de ce monde. La première alliance avait un sanctuaire de ce monde La première alliance est finie, n'est-ce pas Ça a vieilli et disparu. C'est fini. Ce sanctuaire est fini. Pas seulement spirituellement. Physiquement, ce sanctuaire est fini depuis longtemps et il n'en reste plus rien. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, pourquoi est-ce Et je suis effaré. De combien de chrétiens soutiennent la reconstruction du temple Savez-vous combien c'est mal Réalisez-vous que ce prochain temple sera le temple de l'Antichrist Il n'y a aucun doute là-dessus. Le premier temple est connu comme le temple de Salomon. Celui que Salomon a fait construire. Le second temple est souvent appelé le temple de Zorobabel. Mais il est aussi appelé le temple d'Hérode. Parce que Hérode a réformé ce temple et l'a fait beaucoup plus grand. Et donc il est souvent appelé le temple d'Hérode. Même si Hérode était une mauvaise personne, mais il a fait beaucoup pour le temple, donc il est souvent nommé ainsi. Donc tous les temples qu'il y a eu ont été nommés pour quelqu'un. Eh bien, le prochain temple. Je crois, le premier qui sera impliqué dans sa mise en route sera l'Antichrist. Et je crois qu'il portera son nom. Et c'est ce que les gens veulent supporter. Ils en sont enthousiastes. Ça va être le temple de l'Antichrist. Et même si... L'Antichrist n'avait rien à voir avec ça. Célébrer un temple fait par des mains est un rejet de Jésus-Christ. C'est un rejet de tout ce que Jésus a fait. Donc le verset 2 dit Car un tabernacle fut fait, le premier dans lequel était le chandelier et la table et le pain de présentation, lequel est appelé le sanctuaire. On saute au verset 9, on a déjà lu tout cela. Il est dit au verset 9, lequel était une figure pour le temps présent dans lequel étaient offerts des dons et des sacrifices, qui ne pouvaient rendre parfait, quant à la conscience, celui qui faisait le service, lequel consistait seulement en viandes et en boissons, et diverses ablutions, et d'ordonnances charnelles, imposées sur eux jusqu'au temps de réforme. La Bible est très claire, ici, ces sacrifices et les choses qu'ils faisaient, ça ne pouvait pas laver les gens, les sauver. Mais c'est quelque chose que Dieu leur faisait faire, pour le temps présent. Et ça devait seulement être fait jusqu'au temps de réformation. Ce temps est venu. Ce temps est venu, et c'est terminé. Il est dit, mais Christ, étant venu, un grand prêtre des bonnes choses à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, non pas fait par des mains, c'est-à-dire, non pas de cette structure, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le lieu saint, ayant obtenu une éternelle rédemption pour nous. Écoutez, Souvent, les chrétiens du Nouveau Testament, nous voulons sous-estimer ces choses, et ne pas y porter une grande attention, mais comprenez, que le livre d'Hébreux est écrit, pour des Juifs pour leur montrer, que croire à Christ et suivre le Nouveau Testament est en fait obéir à la loi. Parce que l'Ancien Testament, c'était la loi. C'était la loi de Dieu, et n'était-elle pas parfaite. C'était la loi parfaite de Dieu. Et ce que beaucoup de gens pensaient. C'est qu'accepter Jésus-Christ est un rejet de l'Ancien Testament. Et le narrateur ici montre que Non, vous ne rejetez pas l'Ancien Testament. C'est réellement suivre l'Ancien Testament. C'est vrai, c'est ce qui avait été prophétisé. Et alors que les changements étaient grands et ça les dépasser probablement. Essentiellement. il passent tout en revue et leur montre légalement comment tout ce que Christ a fait se charge de tout pour eux. Jésus-Christ a tout accompli. Essentiellement, c'est comme la touche finale. C'est du langage légal. Vous voyez, nous, les chrétiens. Nous sommes comme les Américains moyens. Quand ils vont payer leurs taxes. Quand vous allez payer vos taxes. Vous allez déposer un papier, je parle de ça pour une église. Vous déposez votre papier devant un préposé aux taxes. Il y a un homme avec un ordinateur. Et l'ordinateur détermine tout. Mais saviez-vous que pour tout ce que vous faites, il y a un long formulaire que vous devez remplir Auparavant, quand je faisais des taxes, quand ils nous formaient, ils nous montraient comment remplir tous ces formulaires à la main. Et il y a toutes sortes de... Il y en a tellement à remplir, ce n'est pas drôle, notre code fiscal est si compliqué. C'est ridicule. Mais pour chacune de ces choses, il y a... une tonne de trucs légaux... qui correspondent... Maintenant, vous et moi, les Américains moyens... Nous n'y portons pas vraiment d'attention, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'on fait On dépose ce papier, il tamponne un chiffre, nous avons confiance qu'il est vrai. Réglez vos taxes, et on passe à la suite, et on paye nos taxes, non. Mais il y a certaines personnes, ce genre d'intello qu'il y a, qui veulent savoir les détails. Ils veulent savoir pourquoi on leur donne tel montant. Ils veulent savoir de combien cette réduction les aide, et toutes ces différentes choses. Ils peuvent même lire toutes ces choses, ce genre de choses les intéresse, ces intellos. D'accord. Et pour les juifs, il ferait mieux de savoir. Comment ce salut hyper facile sauve même ces gentils qui ne connaissent rien à la Bible Ils veulent savoir comment ce salut ne va pas contre les lois de Dieu. Comment est-ce que ce salut gratuit dont vous parlez Ce salut une fois pour toutes, comment est-ce légal Et vous savez ce qu'il fait. Il parcourt. Étape par étape dans le livre d'Hébreu commence c'est en fait légal. Ça correspond en fait avec la loi. Nous négligeons ces choses. Et à cause de cela, nous laissons les rukmanites venir. Nous dire que le livre d'Hébreu nous enseigne que l'on peut perdre son salut. Faux. Il n'y a rien dans le livre d'Hébreu. Qui enseigne que quelqu'un n'ait jamais pu perdre son salut. Vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Parce que vous n'avez pas pris le temps d'étudier. L'Ancien Testament, les pratiques et les choses qu'ils faisaient. Ou même examiner le contexte de pourquoi ils avançaient ça. Vous n'en avez aucune idée. Vous avez juste une phrase sur quelqu'un semblant perdre son salut. Mais vous ne savez pas pourquoi ils le disent. Le livre d'Hébreu est un livre très légaliste. C'est très profond, et ça les concerne. Ça ne nous concerne pas parce que nous n'avons jamais sacrifié d'agneau. Personne d'entre nous n'a eu besoin d'un haut prêtre pour nous garder une lampe allumée. Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous n'avons jamais eu besoin de ces choses donc nous n'y pensons pas. Mais il pourrait. Et donc je dis ces choses et je montre ces choses aussi. Pour montrer comment c'est fou et combien. C'est illégal selon l'Ancien Testament. Pour les Juifs d'avoir ces pratiques de nos jours. Ça n'a aucun sens. Ils vont à l'encontre de l'Ancien Testament. Ils sont en violation de l'Ancien Testament. Lisons quelques autres versets à ce sujet. Donc il est dit. Où est-ce qu'on s'est arrêté Au verset 10.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 ayant obtenu une éternelle rédemption pour nous. Car si le sang des taureaux et des chèvres et les cendres d'une génisse dont on asperge les souillés sanctifie pour la purification de la chair, combien plus sera le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans tâche Expurgera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant Ces œuvres mortes sont toutes les choses qu'il faisait avant. Vous savez, la rémission de leurs péchés. Et pour ce motif, il est le médiateur du Nouveau Testament, afin que par le moyen de la mort, pour la rédemption des transgressions, qui étaient sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel. Car où il y a un testament, il est aussi nécessaire qu'il y ait la mort du testateur. Car un testament entre en vigueur après que les hommes sont morts. Autrement il n'a pas de force du tout. Tant que le testateur vit. C'est pourquoi Jésus-Christ devait mourir. Pour que cet Ancien Testament soit fini, ou soit accompli. La mort de celui qui a donné ce testament devait arriver. Autrement, ce serait bien aussi, et nous aurions toujours des problèmes. Mais vous savez, Jésus-Christ est mort. Mais Jésus est aussi ressuscité des morts. Et il nous a donné une nouvelle alliance, un nouveau testament. Et celui-là sera aussi valide jusqu'à la mort du testateur. Mais devinez quoi, Jésus promet qu'il ne mourra plus jamais. Donc ce testament est bon pour toujours. Maintenant, les ruchmanites cherchent toujours un nouveau testament. Ils attendent toujours qu'un autre vienne, sans réaliser que pour qu'il soit accompli, Jésus devrait encore mourir. Et Jésus est déjà mort une fois, et il n'aura plus jamais à le refaire. Il est dit, c'est pourquoi le premier testament non plus n'a pas été dédié sans sang. Car lorsque Moïse eut dit à tout le peuple chaque précepte selon la loi, il prit le sang des veaux et des chèvres, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'isope. Et aspergea et le livre et tout le peuple, disant, ceci est le sang du testament lequel Dieu a prescrit pour vous. De plus, il aspergea avec le sang sur le tabernacle et sur tous les récipients du ministère. Et presque toutes choses sont selon la loi, expurgées avec le sang. Et sans effusion de sang il n'y a pas de rémission. Il était donc nécessaire que les modèles des choses dans les cieux devait être purifié par celle-ci, mais que les choses célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits par des mains, comme le temple, lesquels sont les figures du véritable, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant dans la présence de Dieu pour nous. Donc, ici même, nous voyons ce qui devait être fait dans un temple, dont il est parlé dans l'Ancien Testament. Tout ce qui doit être fait dans le temple a été fait dans le temple, pas seulement dans leur temple. Ça a été fait dans le temple fait par des mains. Cependant, Jésus devait encore faire quelque chose après qu'il soit mort sur la croix. J'ai fait des rappels là-dessus. Mais Jésus devait aller asperger de son sang le siège de miséricorde au ciel. Je dois expliciter ceci à certaines personnes, mais c'est comme ça. Et quand il était sur terre Marie-Madeleine ne pouvait pas le toucher parce qu'il n'était pas encore monté au Père. Attendez un instant. Je croyais que tout était accompli. Je croyais que tout était accompli. Non, il avait toujours du travail à faire. Et vous savez, il fait toujours du travail pour nous. Il fait toujours intercession pour nous. Il opère toujours dans la fonction d'un haut prêtre. Qu'est-ce qui était accompli sur la croix La prise de nos péchés dans son corps. Faire cette expiation par le sang, c'était accompli. Mais il y a toujours du travail à faire en tant que haut prêtre. Et Dieu merci, il le fait encore. Et donc, nous sommes pour toujours sécurisés parce que ce n'est pas en notre pouvoir, mais en celui de Jésus-Christ et de ce qu'il fait. Au verset 25, il est dit, ni même pour qu'il s'offre souvent lui-même. Comme le grand prêtre entre dans le lieu saint chaque année avec le sang des autres. Parce que ça serait une question pour les juifs. Ils ont le sacrifice annuel de sang sur le siège de miséricorde. Est-ce qu'ils ne devraient pas continuer à le faire Il explique qu'il devait le faire une seule fois. Car il aurait alors fallu qu'il eût souffert souvent depuis la fondation du monde, mais maintenant une fois à la fin du monde. Il a paru pour retirer le péché par le sacrifice de lui-même. Et comme il est déterminé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement ainsi Christ a été offert une fois pour porter les péchés de beaucoup. Et, à ceux qui l'attendent il apparaîtra une seconde fois. Sans péché à salut. Donc ce qu'il explique ici est comment Jésus-Christ, son sacrifice, et ce qu'il a fait était bon pour toujours. C'était une chose d'un moment. Et ça a pris en charge tous ceux du passé. Et ceux qui seront sauvés dans le futur. C'est ce qu'il explique ici dans Hébreu, chapitre 9, parce que si vous étiez un Juif, vous penseriez, qu'en est-il de toutes ces choses qu'ils ont faites avant Jésus Donc vous dites, que comme le sang des chèvres et des veaux ne peut sauver personne, aucun de nos aïeux n'a été sauvé. Et il dit, non, parce que, cette expiation par le sang qu'il a faite, c'est bon pour eux aussi. Et ceux qui sont de la foi, et ceux qui croient comme Abraham. Dans l'Ancien Testament, le sacrifice de Jésus-Christ les prend aussi en charge. Et, mes amis, et je ne parle pas seulement de la nouvelle alliance ce soir, mais ça m'épate. Quand les ruchmanites font comme s'il y avait une autre alliance à venir, et ils vont à Hébreu 8. Je comprends que je n'ai pas le temps de revenir sur où ils ont tort dans Hébreu 8, mais il n'y a aucun doute quand on voit écrit dans Hébreu 9, c'est écrit pour les Juifs. Et ça parle du même salut que nous prenons pour nous-mêmes. Jésus a tout payé. Rien d'autre que le sang de Jésus. Combien de chansons et d'hymnes dans nos livrets sont à la base inspirées par ce chapitre d'Hébreu 9. C'est vraiment impressionnant. Et donc comprendre que ce temple n'a jamais rien accompli. Jésus a tout accompli. Donc pourquoi, en tant que chrétien, célébrerions-nous un temple du passé Est-ce que ça a sauvé quelqu'un Quand il a été détruit. Pourquoi supporterions-nous et participerions-nous et allumerions-nous une Ménorah qui est une perversion de la Ménorah de la Bible, mais qui est aussi terminée, alors que c'est fini. Une que les Lévites. Les Israélites et les Lévites ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas faire cette chose de garder la lampe allumée. Et ils a laissé s'éteindre. Et ils ont laissé le Temple être détruit. Et Dieu aurait été capable de les protéger s'ils avaient été en règle. La raison pour laquelle le Temple a été détruit. Et que Dieu a enlevé sa protection tellement ils étaient malfaisants. C'était le jugement. Et même après que Dieu les restaurait. Et qu'ils puissent allumer à nouveau cette ménorah. Ils l'ont encore laissé s'éteindre. Et ça a été détruit. Et ils n'ont pas de ménorah de nos jours, ils n'ont pas de temple. Et pour eux. Allumer cette Anouka. Et célébrer cette chose pendant huit jours. Quand pendant les 357 autres jours de l'année. Il n'y a pas de ménorah allumé est juste une blague absolue et ça n'a aucun sens. Du tout. Et c'est complètement contraire à toutes les pratiques qu'ils avaient dans l'Ancien Testament. Et donc, ces sacrifices, ces temples, toutes ces choses qu'ils veulent pousser, ça a été remplacé par Jésus-Christ. Le haut prêtre a été remplacé par Jésus-Christ. La prêtrise lévitique a été remplacée par Jésus-Christ. Le temple a été remplacé. Pour nous, tolérer la célébration de la consécration du Temple, qui n'a apporté le salut à personne, juste pour que nous puissions honorer un peuple qui rejette le Messie, et veut construire un autre Temple, est un blasphème absolu. C'est absolument. Je ne souhaiterai jamais à personne un heureux Hanuka. Je ne le ferai pas. Je m'en fiche s'ils portent une Yamaka, s'ils ont un de ces grands chapeaux qu'ils portent, et leur longue veste, et qu'ils ont leur bouclette et qu'ils font leur petite danse. Je ne leur souhaite pas un heureux Hanuka. Je leur souhaite un joyeux Noël. Vous savez pourquoi Parce que Noël, la venue de Jésus-Christ, c'était pour eux. Luc 2, 10, nous l'avons vu ce matin, et l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Car voici, je vous apporte de bonnes nouvelles de grande joie. Qui seront pour tous les peuples. Car aujourd'hui vous est né, dans la ville de David. Un sauveur, qui est Christ le Seigneur. Les Juifs n'ont aucune chance d'obtenir quelque chose. Sans Jésus-Christ, quand ils participent à toutes ces coutumes et toutes ces célébrations et ces choses-là, c'est leur rejet du Messie, leur rejet de Jésus-Christ. Chrétiens, nous ne pouvons pas supporter ça. Je ne dis pas que vous devez être méchants avec eux. Être détarés, des, des choses comme ça. Mais nous n'allons pas les encourager dans leur rébellion. C'est mal. Vous savez ce que c'est. C'est comme cette personne qui vient à moi, dont sa famille a cette nièce ou ce neveu qui se rebelle contre leurs parents. Et tu les laisses venir chez toi et s'habiller comme ils veulent, regarder n'importe quelle ordure à la télévision. Et tu leur dis comme leurs parents sont mauvais. Savez-vous à quel point c'est mal que les gens fassent ça avec les enfants des autres C'est super malfaisant. Ce que vous faites, vous prenez les juifs et, en gros, ils sont en rébellion contre Dieu et vous leur dites qu'ils sont toujours le peuple élu. Tu es toujours merveilleux. Tes pratiques sont toujours bonnes. Dieu, je veux dire que Dieu n'a rien fait pour lui. Beaucoup de juifs posent cette question, pourquoi n'avons-nous pas de temple J'en ai entendu un qui. Ils ont été sauvés. C'était un de ces trucs. Qu'il disait, qu'avons-nous fait de si mal Qui nous a fait ne pas avoir de temple pour presque 2000 ans Qu'avons-nous fait qui soit si mauvais Il a trouvé. Vous savez ce que c'était. Ils ont tué Jésus. Et heureusement pour lui. Il avait raison et il a été sauvé. Mais quelqu'un doit leur dire. La vérité sur ces choses. Et quand vous leur souhaitez un joyeux Hanouka, Et c'est ce qui me rend malade à propos de ces modes et de ces sionistes. Ils ont ce si chaleureux sentiment quand ils font tous ces trucs juifs. Essayant que ces gens se sentent bien. Parce qu'ils ignoraient complètement ce que la Bible enseigne. Et ce qu'ils sont supposés faire. Et ils encouragent leur rébellion. Et c'est pourquoi je suis en colère quand je les entends m'appeler antisémites. Vraiment. Tu vas m'appeler, moi, le gars qui essaie de leur dire la vérité. Antisémite. On dirait que tu parles comme les juifs qui ont dit à Jésus. Il a un diable et dit des blasphèmes quand il essayait de leur prêcher le salut. Tu ressembles à ça. L'autre jour, Slader a dit que nous sommes la synagogue de Satan. Parce qu'on dit qu'on est juif et qu'ils ne le sont pas. Ouais. C'est une blague. Attends. Pour quelqu'un, deux. Je ne devrais pas garder ça en mémoire, mais que quelqu'un. À qui écrivait Jean. Il écrit à cette église. Il y avait des gens qui étaient contre les églises. Qui ont dit qu'ils n'étaient pas de Dieu. Qui ne pensaient pas que Dieu les aimait. Et parlant à l'église. Il a dit que je vais faire. Que ceux de la synagogue de Satan, ceux qui sont à l'extérieur. Qui disent ces mauvaises choses sur vous et l'église. Je vais les faire venir et adorer devant vos pieds. Et savoir que je t'ai aimé. Et tu dis que nous allons adorer à leurs pieds, vraiment L'Église va adorer aux pieds des Juifs. C'est une blague Ne réalisant même pas qu'il cite essentiellement une prophétie. Je pense que c'est dans Ésaïe ou Jérémie, où Dieu a dit exactement la même chose aux Juifs. Sur comment ils allaient venir. Et adorer devant leurs pieds, c'est la même promesse que Dieu leur a donnée. Mais voici l'important. Nous sommes le peuple de Dieu maintenant, et cela nous revient. Ils sont la synagogue de Satan. Parce qu'il rejette le Christ. Vous réalisez combien de poisons rucmanites vous devez boire pour l'interpréter de cette façon. C'est tellement stupide. Mais qu'attendez-vous d'un gars qui va au Mexique rechercher des soucoupes volantes et qui pense que nous allons habiter sur d'autres planètes un de ces jours. J'espère qu'il trouvera une soucoupe volante et fera un voyage dedans. Mais il n'en trouvera pas. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde arriéré dans lequel nous vivons. Où les gens sont juste littéralement à blasphémer Dieu dans leur pratique, encourageant les blasphémateurs de Dieu, rejeteurs de Jésus-Christ. Et ils appellent les gens comme nous la synagogue de Satan. En conséquence, c'est super bizarre. Mais vous savez, c'est les derniers jours. Nous avons été prévenus à propos de trucs comme ça, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris par ça, mais ne célébrez pas Anouka. C'est une fraude absolue. Alors prions, cher Seigneur. Nous vous remercions tellement pour votre parole et la clarté que vous nous donnez. Nous vous remercions tellement d'avoir rendu le salut si facile. Mais Dieu, je prie que vous nous aidiez à ne pas être paresseux dans notre étude biblique. Aidez-nous à prêtez attention à ce qu'ils ont fait dans l'Ancien Testament afin que nous puissions obtenir le message spirituel de leur part. Pour que nous puissions voir que toutes ces choses pointent vers vous. Je prie que nous utilisions ces choses pour apprendre, ainsi nous pourrons orienter les Juifs vers vous, nous pourrons montrer comment tout ce qu'ils ont fait dans l'Ancien Testament en tout oriente vers vous. Et je prie pour que cela nous aide à atteindre les gens. Avec la vérité, en ton nom nous prions. Amen. Page number 103. I heard the bells on Christmas Day, Their old familiar carols play, And wild and sweet the words repeat, Of peace on earth, good will to men. Still ringing, singing on its way, the world revolved from night to day. A voice, a chime, a chant sublime, of peace on earth, good will to men. You are dismissed.